Bon, j'ai remarqué que jusque-là, je ne vous ai pas encore fait de top 1, on est bien d'accord. Je suis honteux. C'est honteux, après 3 jours de sortie du jeu, de ne toujours pas vous avoir proposé un tel gameplay. Mais pour y remédier, vous voyez que j'ai sorti les grands moyens. Vous voyez que Activision m'a gentiment, pour la sortie du jeu, envoyé un petit cadeau. J'ai sur moi la veste de Captain Price. L'illustre Captain Price qui va être présenté aujourd'hui par Captain Zack. Chose que vous aurez sans doute remarqué jusque-là, c'est que... Elle se ferme pas complètement Bon il cherche aussi à m'envoyer du L hein. Moi, moi je, veux, je veux bien maigrir un peu Mais bon voilà tu vois il y a quand même du bonhomme La veste a un petit flot mais je sais que avec ça, combiné au fait que bah, je suis pas tout seul aujourd'hui C'est bon, je vais jouer avec des gens Hier j'ai dit, il faut que je joue avec des gens N'hésitez pas, et j'ai reçu des tonnes de messages Bon, du coup, en fait, euh, bah, je suis pas avec des abonnés <rire> J'avoue que je suis un menteur <rire> C'est comme si je faisais un appel aux dons alimentaires Et que je gardais tout pour moi, ça s'appelle un petit peu d'égoïsme Mais donc du coup, aujourd'hui, je suis avec des grands monsieur. Je suis avec monsieur Samy Fépiro Bonjour, euh, messieurs Bon, vous, vous allez bien vous êtes, vous êtes chaud Écoute... Ouais bah écoutez, moi vraiment là je, je leur ai dit, aujourd'hui j'ai envie de top 1, j'ai envie de livrer de la performance, tu vois, j'ai envie j'ai envie d'être chaud, j'ai envie d'être chaud, regardez on va comme, ça va être bien, euh, let's go. Vous voulez aller direct au centre C'est mieux comme ça après on rentre dans la zone, parce que quand t'es dans le centre de la zone c'est la merde derrière pour euh, ressortir pour Je sais pas si vous avez vu, mais si vous avez joué par rapport au day 1, mais les gens ils sont devenus agressifs, ouais, ça... ça ça joue un peu Ah ouais, ça joue gros, les, les métas elles sont dessinées, les gens ils savent quoi faire C'est plus réellement des, des gens trop trop nuls Il y, a, il y a une équipe sur toi Pyro, il y a déjà un type dans le bâtiment tu vois Il t'encule oh, oh ouais. Ah ouais, chiant. Bien joué Ok, bon j'ai rien sauf une roquette, pareil Je me suis dit que j'allais te rejoindre histoire de te sauver la vie Moi je suis un homme qui a le sens du devoir Tu vois ceux dans les BR, là qui vont à 10 km et après ah, ça c'est parti euh, Il y a un mec en dessous de toi Ok, je... Oh, oh, ouais, oh, ouais, oh, oh, oh, je suis mort Ok, ah. je sais... Ok bah merci parce que je captais pas du tout où il était <rire> Au final, au final c'est moi qui t'ai sauvé c'est beau quoi. Oh là là, le sens du devoir on a dit, le sens du ah, devoir Il est mort direct on est d'accord Oui Ouais il est mort direct Vas-y venez venez on va le démonter ouais, comme ça ça lui donne des sous on pourra en acheter après Vas-y ouais. euh, attends nous Pierrot on arrive Il est au tu... dessus, je pense qu'il est... Il est pas au 0 normalement Moi j'ai pas de plaque donc il risque de me down vite Ok oh, je l'ai mis à terre Ok l'autre est weak Un down Ok Et down, là, down ouais. les deux, encore un en dessous OH Oh, ce qu'il a pris Oh, let's go les gars Vous avez vu Quand on unit nos forces comme ça, ça donne des choses belles, ça donne des choses belles. Ouais, c'était propre, en vrai c'est, même à deux, ça va déjà plus qu'à un, tu vois, mais c'est quand même relou. Genre. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, mais en fait c'est ce que je disais dans une des vidéos d'hier, c'est que, hé hey, gros c'est un peu à l'image des gens qui vont sur les marchés aujourd'hui tu vois, c'est que les gens dans ce jeu ils sont égoïstes gros, vraiment c'est un truc de ouf, genre moi des fois quand je jouais tout seul, tu ping quelque part et le gars il te dit, ouais, ouais. Non oh non moi je veux aller de mon côté tu vois et après tout le monde se retrouve tout seul et y'a personne qui fait un truc bien après vous, vous retrouvez au goulag et vous jetez des pierres tu vois comme au Moyen Âge c'est <rire> nul quoi c'est ça a aucun sens Vas-y je vais euh, acheter un 5 plaques et un drone comme ça euh, ça va nous donner déjà alors, je fais ex oh. Mais alors là c'est exactement ce que je viens de faire donc. Gros vraiment si t'étais à côté de moi je t'aurais checké Il est le HP le HP en haut Je suis dans le bâtiment à côté Ok je regarde Oh, Ils sont... oh. Il s'en va mort vraiment le Bien joué les gars, c'est... c'était un petit... c'était un polisson, il y a... y a une plaque ici si vous voulez je joue manette ou clavier souris là-dedans. Manette, clavier souris j'aime bien mais les gens ils sont trop cocaïnés sur le jeu... en euh, clavier souris Après c'est, ça c'était surtout quand je jouais et qu'il y avait le skill based matchmaking tu vois Vu qu'il y a plus, euh... peut-être que ça repassait un peu mieux tu penses Je suis plutôt pas trop mal hein, moi en stuff hein Ah oui Pas incroyable mais... ok vas-y top Après, Voilà la, regarde on est en bord de zone on est bien, oula ça, c'est petite fusée Tarko c'est quand tu respawn ou quand tu sécuis, ça. Quand vous faites respawn un gars, il y a la fusée, il y a le truc. Oh putain, mais toi, t'as la car en or, déjà Je l'ai trouvé sur un mec. Ah ouais On n'est pas tous à non. la même échelle, hein <rire> Moi, je disais, j'étais bien, j'avais une petite MP7, une, une SCAR, tu ouais, vois. Je... Là, <rire> moi, je <rire> m'attendais pas à avoir car 98K en or. Tu c'est un sniper. C'est un sniper, je l'appellerais ça un sniper satisfaisant. C'est à dire que, genre, de... bah d'une il est bien, mais de deux c'est satisfaisant de tuer avec. De quoi, la, la carte Ouais, ouais, ouais. De toute façon, sur les tue là, on a assez de sous pour aller ça, en ça, racheter ça, les ça. drones. Les drones, drones, drone, drone histoire de le voir parfaitement. Ouais, ok, lourd. Et, avec, euh, avec Sacha, on fait un peu le flank. Oh, regarde, y'a un mec là qui va être à euh... ah, découvert. Là, là. Attends, y'a aussi des mecs là. là. Vas-y, go avancer comme ça, on se retrouve pas. Il... Ok, il est en train d'acheter des trucs, sûrement. Il est sûrement en train d'acheter des trucs là-bas. Je l'ai jeté une mollo. Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux, fais attention. Ils sont deux, c'est deux, deux teams différentes, gros. Bon, Je suis dans le bâtiment des mecs sur qui tu tirais. Ok, ouais, ils sont descendus. Ils... J'arrive, j'arrive. Samish, j'arrive, j'arrive. Je vais essayer de les Ah, oh, sa mère. On s'est dispersé. Ouais, il y a d'autres mecs, ok. Vas-y, vas-y, pyro, pyro, viens. Samish, si tu perds ton goulag, il y a une règle internationale. Ceux qui perdent leur goulag, c'est petite salope, hein. <rire> euh, mais moi c'est au pompe le goulag je trouve c'est trop dur Il Y'a des types là ah, horrible, mec. Oh ça va tirer dessus Ok il a plus t... il a plus de chill. J'en ai plus non plus Je suis down Je compte sur toi Sinon tu vois, je peux peut-être essayer de me réa. Oh. Dommage Allez ouais, on s'est un petit peu éparpillé on s'est un peu éparpillé Allez goulag Oh putain de merde Il est où Pyro il est Il est à ta droite Au fond au milieu au fond à ta gauche maintenant Oh les est de cette tricheur... Oh la la la la Monsieur Nous sommes sur une victoire Lague. au goulag On va... Euh... Attends, tout le monde a gagné ce goulag là, donc si je parle mieux, je Exact, tu... euh, vas-y Samish, moi je vais venir... Ouais, ouais, tes petites salope du groupe, là, concrètement. Oh, ça NON Et ma flash On a un peu de sous, on va pouvoir te respawn normalement. Oh, putain, y'a une team Y'a y a des gars sur moi, là Juste là au truc où ils achètent, au truc où ils achètent, ils étaient en train d'acheter des trucs. Drone ennemi et voilà, ça y est c'est fini, c'est eux. Oh ils ont mis leur drone pour deux types qui sont revenus du goulag. Ah, oh, c'est pas fair play ça, je suis <rire> désolé. Non je suis désolé, c'est pas fair play, c'est pas fair play ça. Putain 20 km de trucs à monter là. Bon oh, faites ma confiance. Hop là, on a au moins déjà un peu de stuff ça fait plaisir. Ah tu joues à la Kilo toi ouais Ouais j'aime bien Moi je suis quelqu'un qui a squatté le multi donc la Kilo c'est une arme qui... qui a fait ses preuves à mes côtés Ah la M4 est lourde, la M4 est lourde, aussi est vraiment bien tu vois genre c'est plus, il y en a vraiment plus vraiment... vraiment... dire que... Faut que je trouve un peu de sous il va me manquer, oh bah tiens ça me fait déjà Il va manquer 1000 du coup pour pouvoir spawn l'un de vous deux oh, On espère qu'on les trouve là dedans parce que il reste, ouais ouais, ouais normalement il y aura Ouais c'est bon, plus de quoi vous faire spawn Vas-y reste ça, reste ça Vas-y, vas vas-y vas oh, vra Non vraiment, s'il y a encore les types, euh, là c'est vraiment des fils de pute Ok c'est bon Nan on va voir vraiment si on peut faire confiance en l'être humain ou pas va, va au largage tactique direct je pense hein, avant que la zone arrive Ouais, en vrai, ouais. Bon déjà un premier respawn attention si c'est un top 1 là ça sera un top 1 de longue haleine Parce qu'on aura résisté à tout la pression du respawn, la pression du goulag attention à ne pas, pas sous-estimer hein. Ouais c'est vrai c'est vrai je suis d'accord ouais. Surtout quand t'es avec des gars gros souvent ça va vite se foutre de ta gueule hein. Ah ça on a été gentil avec ça Alors attends, je, oh, je, ouais, vais, je, sais, je vais sécuriser l'endroit qu'il faut sécuriser ça va me donner, ça va donner des sous Normalement si tout va bien on va, on va déjà commencer à avoir un peu de sous pour pouvoir te Bah là en vrai vous avez 3006, là vous avez assez lentement Ouais, ouais, ouais, viens Sam viens, viens, parce qu'il y a la zone qui progresse oh, okay. histoire qu'on finisse de la sécuriser On va te respawn ailleurs d'ailleurs, on va pas te respawn ici, on va te respawn là Ouais, ouais, attends Ouais, j'ai un le de Hop là, voilà, c'est bon on a assez Hop là, allez On avance Ouais, normalement il y, y a large assez Fais attention parce qu'il y a la zone hein, fais vite On va aller à l'hôpital hein oh, oh là ça tire déjà dessus Oh, oh non Attends Attends, j'ai vu un type qui tire dessus, je vais tenter de lui mettre le coup de snake Ok, je, je vais enlever son shield je lui ai enlevé son shield, il a plus de shield ici Il a plus de shield Il a pris gros coup de scope dans sa mère il a plus de shield. Mais il avait sans francs aussi. Ouais hé, vous savez que ça ça compte ça. Genre ce que vous mettez dans les atouts de vos trucs ça fait que vous pourrez.. Ah bah ouais. Ah ça j'avais oublié ça. Pareil si vous mettez sans francs, etc. Pas, les, les drones vous voient pas. Et les mecs ici J'arrive vers toi Sam. moi. Moi je, je suppose qu'il y a peut-être des gars là-bas. Oh, ouais, ouais, C'est nice. ouais, ouais, super, vas-y prends son stuff. Il est jusqu'à haut ouais, ouais prends son stuff. Oh y a son pote juste derrière, vas-y J'arrive Ok, je vais, je vais, enlever son shield. Je vais enlever son shield. Je réappiro. Je réassemble. Enfin, je ré. Vais... Oh, putain de. J'espère que la frappe nous tue pas. J'espère que la frappe nous tue pas. J'espère que la frappe nous tue pas. Allez, je rentre. Je suis rentré, Sam. N'hésite pas à retourner en arrière. Oh non. Aïe, aïe, aïe, la frappe. C'est la frappe. C'est la frappe. Ok. Bon, euh, on va pas tarder à venir. Vas-y, rapproche-toi. Le truc c'est qu'il a sans doute encore des gars, Attends. Ok. Il y a personne au capteur cardiaque. Je vais venir. Oh, bon. Putain de merde. Euh, je peux rien faire là. Vous prenez et là, il est, est là-bas, là-bas. Là Oh putain, ouais, je suis... ouais, je suis pas Je crois que c'est la frappe encore qui m'a... Attends, non, la frappe elle va nous démonter là. Oh non, non, devant toi. Oh, oh, oh, oh. Eh, tu le fumes, tu le fumes, tu le fumes, tu le fumes. fumes non, 18ème. Bon vas-y, c'est pas grave, on leur fait une. C'est dommage, à un moment c'était un petit peu éparpillé mais sinon c'est pas mal. C'est ouais, pas mal. Long, ça. ça a donné quelque chose euh, de sympathique. Attends, comme ça, KXP, Allez, c'est parti. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une zone à peu près pareille, genre un bord de zone, tu vois, genre ici ou peut-être plus loin. -y Allez là. dame, Godam ouais Godam Godam C'est la première fois que je vais aller là-bas par contre. Je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. ça se trouve autant ça pue sa mère. Hop hein. là, déployé de parachute. Il y a un hélico, vous avez vu des gens Franchement j'ai vu personne pour l'instant. Le problème c'est qu'on est un peu ouais, en contrebas, ouais. tu vois, donc c'est vrai que s'il y a des mecs au-dessus de nous, euh, genre par exemple là c'est... Après on peut remonter, on peut faire petite p'tit, euh, montée en haut à coup d'hélico. Hein. Voilà, c'est ma question. Tu vois, on leur fait une petite euh, conquistador. Oh, attends-nous <rire> oh, bah, oh le frère Allez! Là, ah Ouais, je suis oh. monté, ça <rire> <rire> Oh là là, les problèmes qui démarrent! Vas-y, hein, go on commence à looter vite fait. On le pose juste à côté, hop. Par contre, ça a déjà été looté du coup ici. Ouais. Mais ça a été loot, mais ça a été loot à... avec le cul, wesh. Ouais, de ouf, c'est trop chelou. Hein. Allez! Ah, c'est bon, j'y vais. Bon, allez, un début de game plutôt voir. calme. Là, on a juste assez, hein. S'il faut aller au schéma, prendre un drone, on peut. Hein. En vrai, c'est lourd, on prend un drone, après on monte direct dans l'hélico et. Et on, on avance, ouais. Ouais, voilà, ouais, vas-y, vas-y, bonne idée ça. Bah, on peut loot en vrai, je crois que c'est pas faire. Ok, y'a Maskov ici. Oh j'ai une frappe, j'ai une frappe de précision. Alors, voilà je suis ready to fight là. Hein. Ouais pareil je suis bien. Ah moi je suis chaud pour me la donner là. Ouais, là on est bien, vas-y, quelqu'un pète son drone. Allez. On pourra pas le, dans on pourra pas le dans... Allez mets-le maintenant. Oh y'a des mecs là. Vous voulez qu'on aille fight Ils sont là dedans. Oh ils sont sur le toit là Ils nous voient. Le mec sur le quad il est là Oh sur le toit, sur le toit Il m'a mis pas bien, il m'a mis pas bien. Ah, ah, un mort devant! Super super! Équipe éliminée, ça a mis, mais y a encore un gars sur le quad! Ouais, équipe dead, équipe dead! Le quad, le quad, ouais, le quad, bien. il est en rouge, regardez! Euh. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dessus? Non, non, c'est quand il est en rouge! Non, il a personne dessus! Non. Ok! J'ai sauté l'hélico, je l'ai détruit, l'hélico il est encore. Attends, on se refait un coup de. Et des plaques! Attends, moi, moi je veux bien oui, des plaques. En vrai, en vrai, si, vous si, vous si tu me donnes tes 800, Pyro, moi j'achète un drone. Hein. Pourquoi il te, faut quoi il te faut des plaques Ouais, vas-y, vas-y, tiens, Moi il faut des, faut des plaques. Quoi. Quoi. Ok, bah attends, je vais te donner. Vas-y, on pourra pas prendre le drone, ça, ça, ça lui va prendre des plaques. vas-y, donne-moi. Après, il nous en reste un là, techniquement. euh, ouais, j ai... J ai Ok, top, moi, top, top. Allez, vas-y, go prendre l'hélico. On refait pareil, tu mets ton drone avant de. Attends, mets ton drone avant de. Et on part en vitesse. Là, il y a un type. Ouais, il est vers là. Il est sur la route. L'eau, l'eau. Mort. <rire> le miracle ne pouvait pas être récupéré, répété deux fois non. Tiens Samish, ouais. tu peux aller acheter un drone Ouais, ouais. tu peux aller en reprendre un. Oh là là, le jeu tactique full drone, attention Moi j'ai encore une frappe à un moment, s'il faut vraiment se fighter vénère. C'est bon, t'as pu prendre un drone, tout va bien ouais, ouais, Ok, alors, alors, bah vas-y ouais, on avance. On va au largage, 150 mètres en vrai. Ça te donne pas des mines le largage par contre Ah ouais, genre si je reprends ma classe, ça me, re ça me la remet pas Je pense, pense pas, je pense pas. Au pire, je peux changer de classe, ça va me la mettre full mine, non Je sais ouais. pas. Ouais, essaye. Oh, pire. Sacha il fait juste son truc vite fait. Ah, oh, ça a tiré. Oh, je me fais shot. C'est sur nous ah, que ça tire Bah, c'est des gens qui tirent sur bah, Sacha, ouais, mais je suis pas sur moi sur, sur moi. Sur moi, moi ah sur ma merde. merde. Ils sont sur le toit Ah ouais, merde. Putres, ouais. Ok, j'en ai un, je vais briser son truc. Je vais, je vais sur Sacha. Vas-y, va. Va, je vous cover. Ah, malin. Il, il saute Y'en a un qui a sauté. Y'en a un d'entre eux qui a sauté, il va venir vers vous. Dans la maison, hein, direct. Ah, ils sautent, ils vont tous sur vous. Ok, c'est simple. Je vais mettre je ma frappe. J'ai mis la frappe sur leur tête J'ai mis la frappe sur leur tête Attention Ouais je suis mort encore. Ok pas Je les ai touché la frappe est sur leur tête, boum normalement Ok, je, je lui ai brisé euh, Mais... je La frappe elle fait quoi là Oh là là les deux je les ai. Mais la frappe, je l'ai mis sur leur tête pourtant je pingé deux, normalement. Ok, un à terre là, à Ok l'autre il se fait fumer, vous êtes morts les deux Ouais moi je, euh, moi, je ouais. Au goulag Ok. Bah. Y a sur mon corps. Ok faites vous le goulag. Allez vous gagnez vos goulags les gars. Ai... Nice. Well played. Bon, Moi, je suis encore là où on était tout à l'heure. Ah, euh, ça sert sur ah, Du toit encore, du toi encore Ouais. Ah, ouais. Ok, y'en a un du toit. J'essaye de faire de la diversion un peu. Là, je les vois plus là, ils montent pas leur tête non, là. A... Moi, si je le rejoins, je meurs, c'est sûr. Hein. Ça fait deux fois qu'ils me baissent. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Je scope, je scope. Ok, fait... à terre, à terre, à terre. On à terre. ça sur le toit Ouais, sur le toit, ouais. Non, est... On en haut, ou... Tout en haut, tout en haut, à terre. J'ai des plaques si, euh, pour, vous, si tu... pour toi, Sacha, euh, si tu veux. Ok, et voilà regarde, t'as vu où ils sont Oh bah ils ont l'air de se casser Attends Ouais ils se cassent, ils se cassent, vas-y on peut avancer, on peut avancer Attention on a un open field nous Oh ça Ok je, je, je, je les ai touchés Oh crac crac crac le deuxième crac oh ah, Ils sont rentrés dans la maison euh, là ils sont rentrés dans la maison là Oh ouais, je les ai vu ils sont derrière la maison là Mort à terre pareil, bon pareil, vu, Super vu. Passe par la gauche je passe par la droite avec Sam Fais attention à toi euh... ok non non je, je laisse Sam je vais avec toi parce que t'as qu'une plaque À droite, à droite derrière moi derrière moi derrière moi derrière moi Allez bien joué pas besoin de me raise directement. C'est ok. Va aider, va aider Sam, va aider Sam, va aider Sam. Ouais vas-y respawn. Ah dommage. On a des sous, on a des sous, on va peut-être pouvoir te spawn. Ah ok y'a une il y'a a une grue, grue jetée Bien super Ok attends mais on s'est remis bien là à peu près normalement. Euh écoute, viens on prend la voiture, on va vite faire au drop. Oh là là cette game <rire> Eh on fait des games mon frère Vas-y tu peux reping le truc Attention on risque de croiser les mecs qui étaient tout à l'heure euh... Tu vois ce que je veux dire ou pas Genre en haut là, et qui ouais. sont descendus. Vas-y viens, descends à pied maintenant. J'ai de quoi le faire euh, respawn direct, donc je vais le faire. Ah c'est la veste de... C'est la, veste... la veste de Captain Price là, là j'ai la veste de Captain Price là. Ah, no fake hein Ils Il... Il... Il me l'ont envoyé là, elle est sur moi, ils me l'ont envoyé en L, c'est un peu serré. Elle doit être énervée. Allez, non, là. Faut que je la fasse gagner à un abonné tu vois, avec... genre avec ma transpi dessus et tout. Dites dans les commentaires si vous la voulez. Hein. Euh, tu sais que tu me donnes des sous, je peux prendre un drone tout de suite. hein Elle hey, donne tes sous. Merci. Je vais poser un drone tout de suite. Genre je le mets maintenant et on avance. Ok, y a ok, ok, euh, ici. Ici, il y a des types. Là où j'ai ping. Vous pu faire terminal ici quand même. <rire> Histoire de retaper une petite je sûr, bon. nostalgie. Je vais monter au top d'ici pour commencer, pour essayer de spot vite fait. Bon, normalement, il peut y avoir personne à nous. Sauf si y a des mecs du gaz, quoi, mais... Ok, il est où Oh, il est juste là okay, J'ai eu des sous. Il est là. Y'a un mec, ouais, il est pas loin, et c'est trois cas par tête, hein. on est vraiment bien. Ok, ils sont dans le bâtiment, peut-être sur le toit. Ouais, on je suis en train de checker, j'essaie de checker le toit, je vois personne. Allez, viens en rentre, 3, 2, 1. Ok, ils sont là, ils sont là, je les en, je, enfin je crois entendre. Ok, je monte doucement, on va venir vous chercher. Allez, sortir. Là D -d on à terre, il y a peut-être un de ses potes. Ok, il est mort. Ok, contre terminé, il était tout seul. Ah non, il était pas tout seul parce qu'il est... Ouais. Et s'est mis au sol. Oh là là, 3000 chacun, comment t'es riche, Pirou Viens, va aller acheter des drones, il y en a juste là. Il y a un chat là. Ce serait bien si on pouvait prendre chacun un kill de Torea. Genre tu nous donnes 1000 chacun en plus et on... Ah non, ben non, tu pourras pas faire les deux. Ah, il nous faut un tout petit peu d'argent. Vraiment, si on a un tout petit peu d'argent en plus, on serait bien. Il y a ce 35 types. Ah, j'ai même pas eu le kill, j'ai le seum. Ok, il y a... Oh, le largage tactique. il est juste là, cousin. Il y en a peut-être vers là-bas, ouais. Il peut-être des mecs dans la maison Ah ouais, au-dessus, au-dessus Oh, top, top, top! Ok, il est dos, il a plus de. Il a plus de. le shield. Je suis dans une sauce, mon gars. Il y a un, un shotgun. Écoutez, je vais attendre qu'il se barre du bâtiment parce que là, il y a rien d'autre à faire là. Traqué, ah ouais, merde! Donc, c'est à dire qu'il me recherche en plus, ça ça où je suis. Euh, avec un peu de chance, ils vont venir dans ce bâtiment et ils vont essayer. De, ils vont se fight avec les mecs. Euh... Ah, mais j'ai peur que ce soit les mecs d'au-dessus, tu vois ce que je veux dire? Oh, ok, la menace est redevenue. Oh! Et l'élimination des jouets! Wouh! Ouais, Par contre, ouais. je les entends. Ouais, oui, oui, je les entends, je les entends. Il y a un, un shop. Ouais. Écoutez, je vais grid, je vais aller essayer de vous rien, dans rien, un de vous deux. Je les entends encore. vais là maintenant. Bâtard, ils ont attendu comme moi. <rire> oh c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bah merci quand même les amis, hein. j'ai apprécié, ah, j'ai apprécié, je vais rester là, c'est... Bah vous excusez pas, on a quand même fait euh, des belles parties, j'espère que vous avez kiffé. Bon bah écoutez, désolé hein, pour la vidéo, la veste de, de Captain Price ne m'aura pas ramené euh, de top 1. En attendant, je continuerai à poster sur Warzone tant que je vous ai pas mis à top 1, c'est quelque chose qui me compte. Pour ma part, je vous dis à la prochaine, bisous J'avoue qu'il a été un peu chelou là, là ou trop, mettez un like, bisous.